Hello Comment ça va <rire> Ah je suis trop content Je me suis tellement détaché de Minecraft les gars que bah, je suis trop content juste d'y retourner pour faire un petit test. Minecraft 1.19, c'est sorti il y a un petit peu plus d'un mois, j'ai absolument délaissé l'actualité. Oh, y a un coffre dans un bateau. Enfin, des nouveautés qui sont euh, bah qu'on attendait depuis, euh, allez, 2012. <rire> Et puis là, ça y est, en 2022, ils se disent « Tiens, on, on va faire ça, on va mettre un coffre dans un bateau. » Du coup, les copains, pas de prise de tête. One eternity later. Voilà, puisque je suis vraiment euh, à la ramasse. Hein. On va se mettre en hardcore, parce que c'est fun. Et puis voilà, c'est parti Oh putain c'est pour vous dire, j'ai le skin <rire> J'ai le skin que j'avais utilisé pour l'inauguration du serveur o -reverse. Mais attendez, attendez, attendez On fait que ça depuis une demi-heure Mais moi je peux pas me connecter, connectez-vous bordel, merde, allez-y Vas-y connectez-vous, il a dit, on peut on peut y aller Ça marche pas Je vous rassure, je sais qu'il faut couper du bois, me prenez pas non plus pour un abruti Y'a plein de vaches, ok bon bah c'est pas mal C'est pas mal, je pense que là on commence relativement bien On commence relativement bien, c'est tu sais, le mec, il a, il a même pas commencé, il dit déjà ça Oh une petite abeille, c'est toujours aussi mignon dis donc. Bah en fait je crois que j'ai un petit peu décroché Minecraft euh, à partir de la mise à jour euh, celle d'après les abeilles je crois, quelque chose comme ça. Après je dis pas il y a un côté qui me fout un peu le seum parce que Minecraft ça revient un petit peu enfin euh, pas à la mode mais genre il y a une hype de nouveau autour de, de Minecraft. Mais en même temps du coup je suis super content même si j'ai décroché le jeu, bah je trouve ça génial de, de voir que euh, bah, les gens sont toujours euh, intéressés par, euh, par Minecraft quoi. Le jeu mérite quoi, ça fait trop plaisir et ça fait trop du bien de retourner sur le jeu la mine de rien. Sans prise de tête, là, je suis pas en live. J'ai juste lancé le logiciel d'enregistrement et je me dis, vas-y, je vais m'amuser un petit peu. On va voir comment ça va se passer. Et puis voilà quoi, tout simplement, sans prise de tête, je fais mes emplettes. Tu me crois au casino comme dans une supérette. Je suis partout et nulle part à la fois, je suis une chouette. Elles se mettent à genoux, en fait, je suis le prophète. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai pas optifine et que c'est ultra fluide. Alors qu'il me semble qu'en 1.18, l'optimisation, elle était dégueulasse hein, ans la mise à jour était sortie. Et là, en 1.19, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je me suis cru en UHC Run pendant un moment, là. J'étais en mode, il faut que je cherche de la canne à sucre et tout, mais... Euh, que nenni, on s'en bat les steaks pour le moment. Il y a un village là-bas, mais bien sûr... Alors ça, c'est pareil, je trouve que le, le jeu est quand même devenu à la fois plus simple et à la fois plus complexe. Mais on en a déjà parlé, de toute façon. Euh, ça fait depuis un petit moment, mais... Tu vois, il y a des villages partout, frère, maintenant. Oh... Oh, y'a un chat J'adore Il est là Faudra que je refasse Minecraft en VR. C'est vraiment pas la même expérience, hein, pour le coup. Je sais pas si je préfère Minecraft en VR ou... Bah non, bah en vrai, je préfère Minecraft... Euh, genre normal. Minecraft en VR, c'est rigolo. Mais tu peux pas faire toute une aventure, c'est... T'imagines Avec un, un verre à la main, oui, bien sûr. Mais pas avec la VR. Ça dégage. Ouais, je me bats avec une épée en bois. C'est pour vous montrer que je sais plus jouer. Oh, mais y a beaucoup de charbon, dites-moi. Euh... Passage secret <rire> Bonjour Attendez il y a encore du charbon là J'ai pas fini J'ai pas fini Je charbonne Il faut qu'on descende en grotte Mais on est tellement haut mec On est à la couche 103 Ah oui c'est vrai Il y a les couches négatives maintenant oh, oh ça pue du cul par contre ça La musique ne correspond pas à mon activité Bon j'aime bien la musique Minecraft Mais celle là C'est mal tombé De la bouffe De la bouffe De la bouffe De la bouffe comme dirait Johnny. Oh, encore un nouveau village! Bon, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a des villages partout. Et le pire, en fait, c'est que ça sert à rien. Mais, je peux prendre le four. Et c'est abusé, ça. Free Britney! Libérez les vaches! Ah non, aucun rapport. Vol! Mais tu n'es pas un oiseau! De ce que j'ai cru voir sur l'écran d'accueil La mise à jour 1.19 concerne un petit peu les biomes jungles. Enfin marécage Et ça c'est pas mal parce que maintenant que j'y pense Je me souviens que les biomes marécages c'est pas les biomes les plus jolis C'est pas ce qui m'attire le plus Mais c'est quelque chose qui manquait dernièrement à minecraft Je trouve que bah on en trouvait moins Et du coup bah, là j'ai l'impression qu'on va peut-être Peut-être On va peut-être peut peut en trouver plus C'est pas ouf ils ont rien changé ici hein. C'est un biome marécage quoi voilà, c'était euh, le biome marécage. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas oh, Ça m'attire, je vais faire un bateau. J'ai envie de dire même Aurélien, ça m'attire. Tu vois ce que je veux dire Finalement. Ah oui, c'est vrai, il y a les nouveaux minerais, il y a de l'uranium ou je sais pas quoi. Bonjour à vous. Oh, Bigorno Et coquillage Ça dégage. C'est -ce tous ces trucs Moss block Mais qu'est-ce que c'est que ça là Là, il y a des grottes, mais à mon avis, elles mènent à nulle part. Il y a pas de Dynamic Light. Oh la flemme. Ce <rire> sont dans tous les cas. Regarde. Regardez bien. Ok, j'ai rien dit. Ça mène à une grotte. Je parle très mal. Oh Oh Je retire tout ce que j'ai dit. Oh là là, magnifique. Ok. Ah oh ouais, non, là, ça va être... Ça va être chiant. Oh putain, j'ai plus d'épée. C'est bon. Ok. Ah Non Non, le squelette C'est injuste. Ah, arrête C'est injuste. Il est où, le, le bouclier, là Il est là ah putain, c'est quand même une bonne invention Les trucs de craft euh, rapide finalement je, je retire ce que j'ai dit aussi euh, à ce propos Arrête Arrête T'es personne toi Oh, non mais, ah oui, non mais là C'est vrai que ça commence à être un petit peu euh, complexe Les grottes Mais ça c'est bien Oh, oh la probabilité Combien, je ne sais pas mais Très faible, waouh, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi <rire> C'est incroyable Alors, bonjour eh ben parfait, ah là je me mets vraiment yimbe comme disent les jeunes Non mais frérot aussi respecte-moi l'enderman il est débile, il fait peur C'est, mec franchement j'ai le cul bordé de nouilles hein. C'était calculé ça Voilà c'est les petites techniques c'est une petite technique Je suis à la couche 5 C'est incroyable ça euh, Bon du fer j'en ai assez Moi là ce que j'aimerais C'est vraiment descendre euh, Dans les bas fonds Finalement euh, Et puis euh... oh Le timing Alors ça c'est du ta... Non mais j'ai le cul Borné de nouilles hein. Oh C'est zombie land ou quoi Euh frère Par contre là ils me mettent Minable hein. Au secours Régène, régène, régène Ah putain yes. Alors là Le cul borné de nouille Bah ouais mais il faut que je revienne euh... J'aimerais revenir à la maison Il me refaut du bois, oh il y a un mineshaft Attendez c'est pas fini, qui dit mineshaft Dit bois et qui dit bois J'ai le cul borné de nouilles. C'est la snapshot et j'ai trouvé ta ruche Et quand tu m'as piqué c'est là que j'ai tout de suite su Et on s'en fout des autres C'est tous des jaloux Ils comprennent pas Que je puisse aimer quelque chose comme toi T'es mon abeille.